Hello Comment est-ce que vous allez Hello. Is it me, you looking for... On est dans un vestiaire de danse parce qu'on est à l'éléphant de Panamme. On va faire ce soir un cours de Grizz. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on nous a dit de venir euh, habiller euh, en mode Grizz. Donc j'ai pris mes vêtements les plus fluos. Et là, je suis dans le vestiaire et euh, c'est l'heure de se changer. Oh, Mémie est arrivée! Elle. J'adore ce soutif vert. No more grease! Ah, j'adore! On va être trop s'éclater, ça va être trop bien. Ça va être ouf! Comment je fais pour avoir autant de sacs à ta maison? C'est vrai. Putain, il y en a un, deux, trois, c'est ouf! J'ai vu personne encore, donc soit ils arrivent changer. Soit on va être que deux. Soit c'est un cours de deux. Le pied. À cause du coronavirus, c'est un cours de deux, ça se trouve J'aime trop le message de Jonathan quand même. Il a dit quoi? Bah lui il m'a dit la même chose, vous avez déplacé des trucs, nous Nous Jamais <rire> C'est pas notre job. Pourquoi on aurait fait ça Allons, est nous même des petites filles très sales Vous avez déplacé des trucs, <rire> nous <rire> Allons C'est trop beau Oh là là, je veux jouer avec ça sa... <rire> C'est petit style de danse <rire> On chante un peu, Ouais. Ça on se chauffe un peu et puis on se fait pas mal Et comme ça on, on verra un peu le petit visuel qu'on qu fabrique tous ensemble Okay, je vous propose de venir vers le piano, je vous fais un échauffement classique de chanteur, le truc que moi je peux me faire tous les jours, déjà pour travailler l'instrument, et en plus si jamais t'as un concert, et ben, ben tu te fais la barre et comme ça tu sais que t'es chaud comme un sportif qui va d'abord se faire son échauffement, son petit footing et tout, avant d'aller faire son 100 mètres. C'est toute la sphère ORL, hein, les lèvres, la bouche, le nez, euh, le larynx, euh, tout ça, c'est de l'appareil vocal. Yeah. sur et c'est bien tendu jusqu'au bout au bout du majeur quoi le plus ça va être les mains étirées et ça va être vraiment puissant faire goes lying go peace Quoi, point point tac tac et point point tac tac une fois que tu as bien appris les paroles une fois que tu as appris la danse et eh ben il faut encore ajouter les déplacements il faut encore ajouter la synchronisation il faut encore ajouter les costumes autant vous dire qu'en une seule soirée de trois heures on n'a pas réussi mais on a beaucoup beaucoup beaucoup trop rigolé c'était trop bien je vais faire le plus beau plan youtube de l'histoire de youtube vous for the <rire> show tonight? Et pour profiter de la meilleure façon de cette performance scénique incroyable, nous vous proposons une voix façon documentaire animalier. Le chanteur de comédie musicale est une espèce bien particulière car il a un talent naturel pour faire Zarma. Vous constaterez que dans cette scène, personne ne connaît les paroles. Il ne connaît pas les paroles, il ne connaît pas les paroles, il ne connaît ne connaît pas les paroles, personne ne connaît les paroles. Néanmoins, tout le monde bouge la bouche et tout le monde s'agite avec enthousiasme en provoquant des sons gutturaux et un sourire légendaire car nous sommes absolument tous très contents d'être sur scène. Le danseur de comédie musicale n'a pas forcément le rythme dans la peau mais il essaye malgré tout de se synchroniser avec ses congénères pour passer un moment délicieux. En revanche, le chanteur de comédie musicale peut être extrêmement frustré quand il mesure 1m60 et qu'absolument personne ne le calcule parce qu'il est derrière les autres et qu'on ne le voit pas et que du coup la personne n'est pas distinguée et qu'elle a beau s'agiter derrière et que personne ne la voit. C'est fatiguant à la fin. En revanche, le chanteur de comédie musicale se rapproche beaucoup de l'espèce orang-outan quand il commence à danser le henjive, parce qu'il fait bouger la caméra. Sa mère, il vont me l'a péter mais ça va pas... Voilà, bougez, dispersez-vous, dispersez-vous, merci. Oui, toujours beaucoup d'enthousiasme. chez le chanteur de comédie musicale, il ne sait pas s'arrêter. Il affiche en permanence un sourire que l'on qualifierait de banane, puisqu'il tente de faire rejoindre les commissions de ses lèvres de ses oreilles. En revanche, au bout de cinq minutes d'exercice, le chanteur de comédie musicale éprouve beaucoup de difficultés à se souvenir des gestes et à se synchroniser avec ses congénères. C'est une espèce dont la durée de vie n'est pas très très très rapide. En revanche, vous constaterez qu'au bout de cinq minutes de performance, le chanteur de comédie musicale, et proche du décès il faut enlever de nombreuses couches de vêtements s'aérer s'éventer boire de l'eau il n'y a plus de communication possible on est tous en train de décéder sa mère c'est la fin du monde comment ils font pour tenir une heure et quelques sur scène mais c'est un truc de ouf et dany sandy euh, dany sandy si tu veux c'est 1h45 euh, une, une euh, sans bouger quoi c'est clair de là, du plateau et ouais, c'est un peu euh... mais euh, non, non mais c'est par contre si tu, tu, tu... Autant je pense qu'il y a des shows où on peut se faire un peu chier, non, si je peux gris, me permettre l'expression, le, mais celui-là tu peux pas, tu peux jamais te faire il y a trop de challenges, et, et puis surtout tu vois, il y a tellement de, la musique elle est tellement euh, euh, porteuse, ouais. Que, ouais. et le, ouais. les gens vie, sont tellement en fait, au taquet ouais. avec ça, que tu, tu veux pas du tout t'endormir te, te, te, dans ce show quoi, c'est... Euh... Je n'ai pas connu de routine dans ce genre. Ça a duré que 2h30, 3h, mais franchement, c'était un super moment, c'est éclaté. Je voulais vraiment, au travers de cette vidéo, passer un grand merci à l'éléphant de Paname pour avoir organisé ce moment et un grand merci à Laycom, à Jamel, le prof, et à Claire, la directrice, qui sont venus nous dispenser ce cours parce que c'était vraiment incroyable. Ils se sont donnés, ils ont réussi. Bah, je rigole dans la vidéo, mais en vrai, ils ont réussi quand même à obtenir un, un résultat qui est, qui est loin d'être dégueulasse pour un, un training de 2h30. De donc c'est qu'ils sont vraiment euh, très pédagogues et très talentueux et vraiment c'était. C'était génial, faites-le si vous avez l'occasion. Ah, Ça défoule et euh, on se sent tellement vivant quand on chante et quand on danse. L'art c'est la vie. L'art c'est la, la, la vie. Oh ah bah voilà <rire> oui On nous a mis dehors on veut plus de nous. Salut, fin de vidéo, à la semaine prochaine. <rire>